« Je suis petit encore, mais j'ai peur de mes colères. Faut dire que dans ma famille, y ont pas mal le feu. »« Ah, je crois que vous confondez la colère et l'agressivité. Ce n'est pas obligé d'aller ensemble. » Je suis bien d'accord. Il faut faire la différence. La colère, c'est humain. Il faut ressentir de la colère, sinon rien ne changera jamais. Mais l'agressivité, le débordement, ça, ça peut sortir dans le sport ou la musique. Mais... Quand tu es en colère, dis-le, dis ce que tu as à dire, dis ton mécontentement, sinon ton feu, c'est toi qu'il va brûler.